et eh bien bonjour à tous ici à Inex alors je vais vous présenter dans cette dans cette vidéo je vais vous présenter euh, comment je filme euh, à, à travers Air euh, Server qui est là donc air server c'est un logiciel qui permet de transposer l'écran de son iPhone euh, sur euh, sur le sur le bureau comme ceci voilà il se il se compose comme ça donc, euh, l'écran de l'iPhone sera euh, transmis euh, à l'ordi. Donc, je vais vous présenter comment on, on fait cela. Donc, il vous suffit. Alors, déjà, attendez. Hop, j'éteins. Donc, quand on a fait ça, dans un premier temps, on va ouvrir Internet, Safari, Firefox. Peu importe on tape r serveur r -server, moi je l'ai déjà et on va dans le premier lien www.rserver.com donc cet écran en anglais mais avec euh, avec google plus, euh, avec euh, google euh, google chrome pardon on peut le traduire facilement donc il y a toute une page explicative euh, euh, qu -ce, comment ça marche, euh, qu'est-ce que c'est, c'est compatible avec quoi donc moi j'ai essayé avec un iphone 5 et ça marche très bien euh, donc je pense qu'avec un iphone 4 ou un iphone 3GS ça peut marcher comme, là, comme ici là on, nous voyons bien euh, que euh, ça peut très bien marcher avec un iphone 3GS voilà donc euh, au départ il est utilisé pour mac mais avec cette version, nous pouvons l'utiliser pour PC. Alors, il faut, déjà, dans la barre, de, où il y a marqué R-server, vous avez marqué Download. Alors, vous cliquez sur Download. Et là, il y a toute une, une ribambelle de prix, euh, de licence, de, de, etc., etc. Donc, et il y a PC et Mac. Voilà. Donc, si vous voulez... Euh, moi moi je clique sur Download directement et je j'attends pas de mettre euh, 7 jours d'essai ou une licence euh, etc donc moi je vous conseille de, de mettre PC et par la suite je vous montrerai comment le craquer. Euh, donc quand nous, cl nous cliquons sur Download, il nous demande de s'enregistrer avec Facebook ou de créer un, un identifiant cet identifiant euh, va être important lorsqu'on va vouloir euh, lorsqu'on va vouloir euh, créer euh, en fait cet identifiant va vous, va vous donner un, un mot de passe qui à chaque activation euh, va être, va être présenté comme ici euh, grâce à, à l'activation de euh, de d'air serveur enfin grâce comment je comment comment expliquer Co grâce euh, à votre euh, identifiant que vous aurez mis via facebook ou un, à un identifiant euh, que vous avez inventé ça va vous donner un, un, un code que ce code il faudra jamais lui faut jamais le perdre donc moi je vous conseille de le mettre dans dans un bloc note ou un truc comme ça et ensuite à chaque activation d'air serveur euh, rajouter le code et marquer activate et ensuite ça va donc ça va le chercher air euh, -server, server has been activated donc ça veut dire qu'il est activé et il va se trouver ici donc c'est très simple voilà il y a, y a voilà et donc là il est il est prêt à marcher donc c'est vraiment très simple euh, ensuite euh, donc quand vous aurez fait ça donc vous le téléchargez normalement et il va s'afficher directement vous acceptez tous les termes et tout ça ensuite euh, pour euh, activer au niveau des euh, de l'iphone donc pour activer au niveau de l'iphone il suffit alors attendez je vais l'activer pour que vous voyez voilà alors donc là nous avons l'écran principal il suffit de faire double clic sur le bouton euh, du menu et aller jusqu'au bout où il y a la petite icône ici et cette petite icône vous cliquez et vous aurez soit euh, la télé donc moi c'est la freebox donc j'ai la télé soit l'iPhone normal ou votre euh, votre nom de, de pc qui va s'activer vous cochez la carte recopie vidéo et le air server va s'afficher se, va directement donc voilà, ça c'était euh, une petite vidéo, euh, tuto euh, sur R-Server. Donc euh, qu'est-ce que vous pouvez faire avec euh, R-Server Vous pouvez faire tout type de, de vidéos. Moi je le fais sur Clash of Clans, mais vous pouvez très bien faire euh, sur euh, n'importe quel type de, de, de vidéos ou de jeu. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Euh, c'était euh, pas très compliqué, mais euh, voilà, c'est bon à savoir. Et, euh, pour une prochaine fois, je vais essayer de vous trouver un petit crack pour euh, l'avoir illimité. Donc voilà. Donc, euh, n'oubliez pas que vous avez un, une date de 7 jours au départ. Mais je pense que, en renouvelant et en mettant une adresse mail euh, euh, bidon, je pense que Airserver euh, euh, vous donnera 7 jours, 7 jours, 7 jours. Donc vous l'aurez pratiquement en illimité. Non, voilà, c'était Inex, et euh, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, désé... Désolé, elle n'est pas en rapport avec, euh, avec Clash of Clans, mais euh, beaucoup de gens m'en ont, ont parlé, donc, euh... non, ouais, j'ai voulu faire cette vidéo. Euh, et euh, j'espère que mes, tu... mes tutos sont bons. Euh, si, vous... Si, vous avez... si vous les avez plu, euh, j'essaierai d'en refaire sur différents. Euh... Différents, euh, comment dire, sur différents programmes, notamment Photoshop, euh, ou alors euh, des logiciels vidéo euh, qui peuvent être euh, pas mal, euh, ainsi que euh, Skype et tout ça, le, la base quoi. Donc voilà, c'était euh, c'était une petite vidéo tuto, euh, tuto informatique. Euh, Je vous souhaite une bonne journée et à plus. Bye.